Je suis saoule, saoule d'être face à la lune Alors qu'elle se cache quand je rêve Je suis saoule, saoule d'être là Alors que toi là-bas tu de plus belle Je suis saoule de bonheurs inventés De terreurs nocturnes pour chasser Je suis saoul, Sans le savoir Sans le faire voir Sans faire valoir Je suis saoule à En tombée coulée sans me douter J'ai la houle qui m'insurge Le désir qui me brûle Peu jeter moi jusqu'à l'aube Que j'en oublie ma soule? Soulevez-moi sous la tonnelle sous les loques, s'il vous plaît. Tik la fin tik mon soir De tik à toi. Je pense à toi Oh, pour le final de Je n'ai rien, rien oublié Non, non, non, non Non, non je n'ai rien, rien oublié A la Kadouki du Mangoué A la Kassini Irana Ami Ami Ami A la Kadouki du Mangoué A la Kassini Toi. Je suis sûre d'être face à la lune Alors qu'elle se cache quand je rêve Je suis sûre d'être là alors que toi là-bas Tu m'en est de plus belle Le terrain, nocturne en bouche, Et Je suis sous. Sans le savoir Sans le faire voir, sans faire valoir Je suis sous. En tombé que les hommes redoutaient J'ai la roule qui m'insulte Le désert qui me brûle Peugeot et moi Jusqu'à l'aube que j'en oublie Ma châte Soule, soule, soul, soul, vous plaît. Tu vois, okay. comme, ça, on ça okay. comme ça, quand t'es Adrien. Ah, c'était bien ça. Popopo Popopo popo, popo, Adrien, il joue sans clavier. Mmh. Ah, en fait, on peut pas gérer. Ouais, ça passe. Je continue, je, veux que je fasse de la voix On va juste faire un petit coup